Je m'appelle Chiara Pesarezi, je suis italienne et je suis maître de conférence à la Faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon. Donc, Je suis partie avec une bourse Erasmus enseignement, je suis partie à l'université de Perugia en Italie et j'ai donné des cours là-bas à des étudiants de master et de doctorat. Et j'ai décidé, euh, de, comme sujet pour ces cours, euh, de traiter euh, d'un philosophe tchèque qui s'appelle Jan Patochka, et qui est euh, un philosophe dont je suis spécialiste parce que j'ai fait ma thèse de doctorat euh, sur, euh, sur l'I. Une figure de la, euh, très importante dans la résistance, la dissidence tchécoslovaque au régime soviétique. Donc euh, voilà, c'était une belle expérience, c'était euh, intéressant de voir, de faire connaître cette figure à des étudiants italiens qui euh, ne la connaissait pas forcément. Sûrement l'accueil hyper chaleureux que j'ai reçu de la part avant tout de mes collègues à la Faculté de Philosophie. C'était une expérience très belle de ce point de vue et puis également l'accueil des étudiants et leur intérêt. C'était très frappant de voir à quel point ils étaient intéressés à la fois au contenu des cours et puis aussi ils m'ont posé beaucoup de questions sur mon parcours d'études, mon parcours de formation et puis de professionnels en France. Donc c'était une expérience très belle d'un point de vue professionnel et d'un point de vue humain également. Il y a une anecdote en fait qui, pas, euh, qui ne fait pas partie directement de la mobilité, c'est juste avant la mobilité parce qu'il était prévu que je parte euh, en train de Lyon jusqu'à Pérouge et c'était déjà un parcours, un voyage de, de plus de 10 heures et finalement c'était encore plus long parce que euh, je suis arrivée, une fois arrivée à Florence pour prendre un troisième train, et euh, eh bien euh, j'ai été bloquée par une, une grève qui avait lieu que dans la région Toscane, donc euh, grand coup de chance et miraculeusement je j'ai pu trouver un, un covoiturage par BlaBlaCar et j'ai fait un voyage très sympathique parce qu'il y avait quatre personnes avec moi dont un étudiant, un doctorant de la faculté de philosophie. Donc c'était un voyage très chouette, très, très plein de rires, plein de bonheur. Finalement, donc, je suis arrivée à Perugia très fatiguée mais très contente. Et alors C'est une vue de, du parvis de la basilique de Saint-François d'Assise. C'était un très beau moment parce qu'il y avait deux collègues, un philosophe et un historien de l'art, qui m'ont amené visiter Assise, visiter la, la basilique. Donc vous, vous pouvez imaginer qu ce que ça fait de, de visiter Assise, une, une ville d'art avec un, un historien de l'art. C'était pratiquement un, une visite guidée euh, privée. Et euh, du coup, voilà, c'était un régal. En plus, on y était à une heure où il n'y avait pas beaucoup de monde devant la basilique. Donc euh, la vue était dégagée, c'était euh, spectaculaire.